Oh, le paysan, t'es occupé Oui. Super, viens avec moi. Comment oh, tu t'appelles nous Merveilleux. Les habitants de l'île raffolent de petoncles. Pétoncles T'en as pas un avec des images Qu'est-ce que tu as trouvé? Rien. Hein C'est une relique? Non. Mmh. Donne la relique, je te dis. Non! Oh foutu bouseux On est bien ici, hein, Knout Oui, monsieur. Thank you.